Bonjour, je suis Stéphane Trois Carré, artiste et enseignant et je suis chargé de conduire le workshop des trois premiers lundis de février sur le Data Design et donc je vais vous accompagner pour la réalisation d'un du début d'un glossaire de mathématiques dont les objets sont visuels hein, sont réalisés on explique le rapport qu'il peut y avoir entre un concept, c'est-à-dire une équation une formulation et euh, son, son aspect visuel alors ça existe déjà d'une certaine façon aux états unis il y a des euh, un excellent matériel pédagogique fait pour ça dans lequel euh, on a des, euh, des définitions simples qui accompagnent euh, des formes euh, vues, qui sont euh, appréhensibles, euh, compréhensibles par euh, tout le monde. Il suffit simplement de faire attention et on comprend les manipulations parce que tout ça c'est très visuel. Alors euh, là ce sont des notions je dirais, fondamentales qui s'expriment là et ce qui serait intéressant bah, c'est de pouvoir continuer à ce qui avait été fait l'année dernière euh, lors du précédent workshop, c'est-à-dire euh, aborder la question avec des formes beaucoup plus euh, sophistiquées, telles que le mouvement brownien asymétrique, le zonotope, la théorie des résidus, les, fract les fractales de Clifford qui sont de magnifiques fractales qui n'en sont pas, pas, si j'ose dire, qui sont autre chose que des fractales, tout en étant des fractales, ou alors euh, la formule de Hardy-Ramanujan, qui est une euh, formule de théorie des nombres. Et euh, donc, euh, on voit comment on, finalement les équations bah, peuvent prendre forme euh, visuellement. Et donc, je vous propose, bah, c'est d'explorer de, déjà le sujet et de définir vos... ce sur quoi vous allez travailler durant le mois de janvier. Là, vous vous préparez, vous laissez votre esprit courir et vous pourrez venir avec des esquisses ou des... ou des formes non abouties. Et on va récupérer tout cela et on va reformuler, continuer le projet qui a été commencé l'année dernière. Il s'avère que ce projet-là euh, rejoint un projet euh, ancien que je conduis qui s'appelait REMAT qui était le projet d'esthétique euh, et de mathématiques que je faisais à l'université de Nancy avec mon amie Caroline Julien et pour laquelle nous avions euh, fait euh, des expositions entre art et mathématiques dans lequel il y avait un exercice de peinture par exemple sur la question des décalages, de la symétrie, de la discrétisation de l'espace de l'apparition du flou et de toutes ces morphologies possibles qu'on peut retrouver et considérer non plus une œuvre d'art comme un objet sensible a priori mais plutôt euh, comme une, euh, le surgissement d'une formule et d'une série de concepts mathématiques. C'est un espace et c'est un espace qui doit pouvoir se coder. Donc euh, euh, ce projet existait déjà, il a pris plusieurs formes et euh, il a pris euh, une forme semblable à celle qui a été développée lors du workshop l'année dernière euh, sur le projet REMA2 dans lequel je propose euh, d'illustrer euh, toute une série de concepts mathématiques euh, pour que l'on puisse avoir euh, ces formes-là euh, sous les yeux et mieux les comprendre. Alors ça c'était la maquette euh, du, du projet qui n'a pas été euh, pour l'instant développé et euh, nous allons euh, pouvoir travailler euh, sur cette forme-là, probablement en faisant plus attention encore à la manière dont on va présenter les choses et euh, pour, finalement pour arriver à un, un objet qui serait euh, semblable à celui-là, qui peut être une édition euh, dans laquelle on met en rapport des structures, et des formes et euh, des équations. Voilà donc, euh, je reste disponible pour vous afin de répondre à vos questions et préparer ce workshop de Data Design parce que comme nous avons peu de temps, je préférerais que vous puissiez déjà poser un certain nombre de questions, réunir vos idées, surtout faire des esquisses, ne rien terminer. Hein, surtout, c'est plutôt des questions, c'est des expériences, c'est des envies. Et nous allons conduire ça avec Vincent et Gaëtan de façon à ce qu'on puisse continuer ce projet Data Design, équation en image REMAT, et que cette intuition pédagogique et scientifique et artistique puisse enfin prendre forme sérieusement sous l'aspect la, sous d'une publication que l'on ferait l'année prochaine avec nos différents partenaires, c'est-à-dire l'école d'architecture Val-de-Seine, l'école supérieure d'art et de design Le Havre Rouen, bien sûr EZIP iMac et peut-être d'autres partenaires qui seraient intéressés pour travailler sur la visualisation de tous ces concepts. Voilà le, le projet, je me tiens à votre disposition, Dans, avec cette vidéo vous aurez tous les contacts et vous pourrez même m'appeler si vous le souhaitez pour que nous puissions parler plus avant du projet. Et vous pouvez aussi saisir vos enseignants, c'est-à-dire Vincent, Gaëtan, sur les différentes, euh, Sylvain, sur les différentes euh, formes que vous pourrez aborder. Euh, voilà tout. Donc euh, bienvenue pour ce workshop, je suis impatient de vous retrouver et nous allons euh, travailler durant ce mois-ci pour tout préparer et pour pouvoir être d'une grande efficacité durant ces trois jours de workshop. A très bientôt.